Algérie France, la Mamera répond à Macron. 5 octobre 88, une commémoration marquée par une vague d'arrestations. Algérie France, la Mamera répond à Macron. Les propos d'Emmanuel Macron sur l'Algérie et la colonisation continuent de susciter des réactions de la part des autorités algériennes. Après la présidence de la République samedi et le Premier ministre Ayman Ben Abderrahman lundi, en attendant une éventuelle réaction du Président Abdelmajid Tebboune, c'est au tour de Ramtan Lamamra de répondre au Président français. En visite officielle, il y a mardi à Bamako pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie à l'égard du peuple et du gouvernement malien, le chef de la diplomatie algérienne s'est longuement exprimé sur le sujet. Il a appelé à la décolonisation des esprits en France et la faillite mémorielle que représentent les propos de Macron sur l'Algérie, le Mali et la colonisation. Nos partenaires étrangers, ont besoin de décoloniser leur propre histoire, a estimé la Mamera. Et d'ajouter, ils ont besoin de se libérer de certaines attitudes, comportements et visions qui sont intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue mission civilisatrice de l'Occident. Cette prétendue mission civilisatrice a été la couverture idéologique, pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité qui a été la colonisation de l'Algérie, du Mali et de tant de peuples africains, a encore rappelé la Mamera. Le ministre des Affaires étrangères a jugé prioritaire cette décolonisation qui doit s'opérer aujourd'hui. Les propos de Macron trahissent une faillite mémorielle, a-t-il dit. Cette faillite mémorielle est, malheureusement intergénérationnelle chez un certain nombre d'acteurs de la vie politique française, parfois au niveau les plus élevés, a regretter le chef de la diplomatie algérienne. Cette faillite mémorielle pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays dans des situations de crise malencontreuses, à regretter encore la Mamra qui donne sa vision de la relation franco-algérienne. Et au-delà des rapports que la France doit entretenir avec ses ex-colonies africaines. Ramtan Lamamra a estimé que l'assainissement des relations avec la France, passe par un respect mutuel inconditionnel, un respect de notre souveraineté, de notre indépendance de décision, de l'acceptation d'un partenariat sur une base de stricte égalité. Le ministre des Affaires étrangères a souligné la base sur laquelle les relations franco-algériennes doivent être construites. Nous savons que dans les relations avec le partenaire français, il y a une logique de « donner et de recevoir », il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'offrande à sens unique, ce qu'il y a, ce sont des intérêts stratégiques et économiques qui ne peuvent durer et être promus que dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts, a développé Ramtan Lamamra. Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé au président français et à ceux qui veulent entendre la voix de la raison. L'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais elle est également le tombeau du colonialisme et du racisme. La lutte de libération nationale du peuple algérien a contribué à l'accélération de cette histoire, et nous sommes très fiers de cette contribution à l'émancipation des peuples africains. Le destin de l'Algérie et le destin du Mali sont étroitement liés, a encore souligné la Mamera, qui a appelé la France à décoloniser sa propre histoire. Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé la contribution du Mali à l'indépendance de l'Algérie, et souligné le destin commun des peuples algériens et maliens. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable du Mali à l'indépendance de l'Algérie, à travers la décision du Président Modibo, Kaïta en 1960, d'ouvrir sa frontière à la Hélène, pour lancer un front contre le colonialisme. Pour que la libération de l'Algérie qui était inévitable en 1960, se fasse dans le respect de son intégrité territoriale, a rappelé la Mamra pour rappeler que les deux pays voisins partagent une lutte commune contre le colonialisme franc. 5 octobre 88, une commémoration marquée par une vague d'arrestations. La journée d'hier mardi coïncidant avec le 33 e anniversaire des événements de 5 octobre 1988, a été marqué par une vague d'arrestations dans plusieurs Wilayas. Les interpellations ont touché des dizaines d'activistes et de militants. Selon un premier bilan établi par l'activiste et défenseur acharné des détenus d'opinion et du Irak Zaki et Nahash, il s'agit de pas moins de 70 interpellations, opérées dans au moins 11 Wilayas à travers le territoire national. Dans un poste publié sur sa page Facebook, l'activiste a fait état de plusieurs arrestations au niveau des Wilayas d'Alger, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdes, Bejaïa, Anaba, Ouargla, Shleh, Oran Esquigda. Plusieurs personnes arrêtées durant cette journée du 5 octobre ont été relâchées par la suite. Or, d'autres activistes ont, été placés en garde à vue à l'exemple de l'étudiante Abdénour Saïd et l'activiste Mohamed Ben venu de Ain tous les deux arrêtés à Alger. Selon le Comité National pour la Libération des Détenus, CNLD, cinq activistes ont été également placés en garde à vue à Boumerdes, en attendant leur présentation devant le procureur du tribunal de Bordj Menayel. Il s'agit de Soaïb Kshaouchi, Yassine Belmioub, Saïd Cherifi, Saïd Aïssa, Sid Ali et Damani Hamza. Abbé Jaya, L'ancien policier Zahir Moulaoui a été arrêté puis placé en garde à vue au commissariat central, en attendant sa présentation devant le procureur, souligne encore la même source. Une dizaine d'autres citoyens ont été relâchés après leurs interpellations au niveau de cette même wilaya, alors qu'elle se rendait à Béjaïa pour prendre part à une conférence sur les droits de l'homme à l'invitation de la DDH, à l'occasion de la commémoration des événements d'octobre 88. L'avocate et présidente de l'UCP, Maître Zoubida Asouk, a été interpellée à deux reprises. Suite à son arrestation à l'entrée de Sidi Aish, ouest de Béjaïa, l'avocate a été retenue pendant plus de trois heures au commissariat. Ensuite, elle a été relâchée et empêchée de continuer vers Bejaïa.